Bienvenue dans cette vidéo consacrée au module calque de LibreOffice. Nous allons voir comment copier une feuille en gardant les références relatives telles qu'elles étaient. Commençons par reproduire le problème. En feuille 1, A1, nous avons une valeur. En feuille 2, nous avons une formule du type égale feuille 1, 1 voilà, donc, en feuille 2, une formule qui fait référence à une cellule de la feuille 1. Copions cette feuille. Donc, édition, feuille, déplacer, copier. Nous allons copier la feuille, par exemple, en dernière position. Donc, nouvelle feuille. Si nous regardons la formule, nous voyons que la référence a été adaptée, ce qui est normal, puisque nous sommes en référence relative. Et donc, au lieu de faire référence à feuille 1.a1, Maintenant, la formule contient feuille 2.a1. Ce n'est pas toujours ce que l'on veut. Évidemment, la première solution serait d'utiliser une référence absolue dans la formule. Donc, ici, avant de copier, nous aurions $feuille1, qui ne serait pas adaptée lors de la copie. Nous allons voir comment garder les références relatives dans les formules, et copier la feuille sans mise à jour des formules. Donc, afficher le navigateur, donc soit en cliquant sur l'outil dans la barre d'outils, soit via le menu Affichage, Navigateur ou bien le raccourci clavier associé. Le navigateur permet de définir le résultat obtenu lors d'un glissé déposé. C'est le bouton mode glisser qui se trouve là. Par défaut, le glisser déposé insère comme un hyperlien. Et nous allons choisir, cette fois-ci, insérer comme copie. Insérer comme copie. Puis, nous sélectionnons la feuille à copier dans la liste des feuilles. Et on déplace la souris en gardant le clic gauche enfoncé jusque dans le classeur. Et on relâche le clic. Une nouvelle feuille est créée dans laquelle les références relatives n'ont pas été adaptées.